Bonjour, le secret du jour est un gros mot. Je veux dire par là une expression que tout le monde déteste ou plutôt que tout le monde croit détester. Mais si je vous disais qu'il y avait une qualité facile à obtenir quand on a la bonne méthode et qui rend la vie tellement plus douce, heureuse, calme, paisible et apaisante. Est ce que vous me diriez ça ne m'intéresse pas? Bien sûr que non. Attention, le gros mot arrive, cette qualité c'est l'autodiscipline. Ne partez pas Contrairement à ce qu'on pense, l'autodiscipline nous est beaucoup plus naturelle qu'on le croit. Vous voulez quelques exemples pour vous en convaincre Mettre toujours ses clés au, bon endroit, au même endroit, se laver, se laver les dents, garer sa voiture au même endroit, éventuellement en marche arrière, faire de l'activité physique, faire attention à ce qu'on mange. En fait, on ne se rend pas compte à quel point on a énormément d'autodiscipline. Mais qu'est-ce qui fait alors que Acquérir une nouvelle autodiscipline nous fait si peur. Ben, c'est justement parce qu'on se méprend sur comment on a acquis les autres autodisciplines. Si, et vous allez voir ce sont ses secrets, si j'acquiers mon autodiscipline avec la bonne méthode, la bonne progression, la bonne qualité de jeu, parce que vous allez voir c'est un jeu, et surtout une chose à la fois et non pas révolutionner la totalité de ma journée. Alors vous allez voir à quel point l'autodiscipline est vraiment facile à acquérir. Mais vous allez me dire, mais ça sert à quoi l'autodiscipline En fait, je pense que dans la nature humaine, il y a un penchant très vicieux, un cercle vicieux, qui nous entraîne vers le confort, la passivité, la sédentarité. Et ça, c'est le début de la fin, Parce que du coup, toute la vie va nous sembler de plus en plus difficile, fatigante, désagréable et sans saveur. Donc voilà pourquoi l'autodiscipline est non seulement utile, mais indispensable. Plus je vais avoir progressivement, n'ayez pas peur, d'autodiscipline, et plus tout le reste de ma vie va me sembler mais, tellement plus doux et agréable. En fait, c'est un peu comme arrêter de subir les choses apparemment lourdes qui nous arrivent et prendre notre vie en main avec la bonne méthode. Mais j'ai encore une bonne nouvelle. C'est que l'autodiscipline s'applique aussi à la détente. Vous allez me dire, non, je n'ai pas besoin d'autodiscipline pour me détendre. Détrompons-nous. Notre nature est tordue. En fait, on a du mal à forcer. On n'aime pas se fatiguer. Mais d'un autre côté, on a du mal et on n'aime pas se détendre. Vous ne me croyez pas Alors, qu'est-ce que c'est le petit vélo Qu'est-ce que c'est cette difficulté à lâcher prise Mais bien sûr, c'est ça. C'est cette difficulté à lâcher prise. En fait, quand je vais à me détendre et que je suis soucieux ou contrarié, un sorte de processus complètement contre-productif, vicieux, négatif, va tourner en boucle mon petit vélo, vous savez, et va me pourrir et me fatiguer de l'intérieur. L'autodiscipline, c'est ça aussi, c'est apprendre à gérer sa détente autant que son effort. Juste pour compléter le petit secret. Autodiscipline, ça se dit tapas en sanskrit. Pour être précis, c'est le troisième élément du niyama, le deuxième pilier de l'ashtanga yoga. Mais ça, c'était pour les puristes. Je referme vite ma parenthèse. Alors, quelle est la méthode J'en ai déjà donné quelques éléments. Pour augmenter votre autodiscipline, par exemple, imaginons que vous soyez convaincu comme moi que n'utiliser que de l'eau chaude, est très mauvais pour la santé. Je n'ai pas dit que l'eau chaude n'est pas bon pour la santé. J'ai dit, n'utiliser toujours que de l'eau chaude était mauvais pour la santé, pour la circulation du sang, pour votre tonicité et votre caractère, pour votre peau. Trop chaud, tout le temps, uniquement, ça n'est pas bon. Donc la première règle, c'est de ne changer que cette chose. Pendant 3 semaines, 21 jours, vous n'allez vous concentrer que sur ça vous n'allez pas pendant ces trois semaines là ni arrêter de fumer si vous fumez ni baisser votre alcool si vous pensez que vous buvez trop ni changer votre alimentation ces trois semaines là vous n'allez les consacrer qu'à ça la deuxième chose c'est que vous allez le faire progressivement il ne s'agit pas de passer de jamais d'eau fraîche à l'eau très froide très longtemps et uniquement comment peut-on faire par exemple, mesdames, si vous avez un mauvais retour veineux, ce qui est le cas de la plupart des dames, quel que soit leur âge, si elles n'utilisent jamais que l'eau chaude d'ailleurs, eh bien je commence par un petit peu d'eau fraîche, j'ai pas dit froide, peut-être un peu au-dessous de tiède, sur les pieds, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, et puis le lendemain, un peu plus longtemps, un peu plus frais, et s'autoriser à rétrograder, c'est-à-dire avoir un sorte d'effet accordéon. J'essaye, c'est un peu trop difficile, je n'abandonne pas, je rétrograde légèrement. Je réessaye, c'est encore un peu trop tôt, je rétrograde légèrement. Et en accordéon, je vais progressivement monter mes marches en escalier et progresser. Et je vous garantis que ce qui vous semble impossible aujourd'hui va vous sembler dans trois semaines, mais comme si ça avait toujours été facile. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, faites-le comme un jeu si vous commencez à froncer les sourcils et à arriver dans la douche en vous disant « Franchement, il paraît que c'est bon pour moi, mais j'ai pas envie », c'est perdu d'avance. Faites un grand sourire, éclatez de rire, moquez vous de vous-même. Faites de l'autodérision. Ça n'est qu'un jeu, mais un jeu bon pour la santé, un jeu indispensable pour la santé. Mais alors, que faire quand je n'y arrive pas Eh bien, être plus progressif, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais quand on se croit faire les choses progressivement, en fait, on est très exigeant avec soi-même, probablement trop. On passe de pas du tout de trop de discipline à trop. Parce que mentalement, sans s'en rendre compte parfois, on s'est donné un objectif trop rapide. On se dit, bon, allez, il faut que j'y arrive, c'est parti pour l'eau froide. Non, non, non, du calme. Si je n'y arrive pas, c'est probablement observez, parce que vous faites trop longtemps une eau peut-être un peu trop froide ou trop fraîche. Donc, allez-y tout doux. Si c'est vraiment trop difficile, intercaler un jour, puis le lendemain vous reprenez, ou un peu moins longtemps. Et vous allez voir très vite que vous allez être fier de vous, de la bonne façon. Et j'ai une dernière astuce qui va vous faciliter la vie. Ne travaillez votre autodiscipline que 6 jours sur 7. Le jour que vous voulez, dans la semaine. Moi, c'est ce que je fais pour ma douche froide. Je ne la fais que 6 jours sur 7. Si vous saviez ce septième jour, comme je me régale, comme ça donne de l'énergie pour le lendemain où je sais que, que mon rituel va reprendre. C'est comme vraiment un jour de repos. Ce n'est pas par hasard si dans la plupart des traditions sur toute la planète et de tout le temps, il y a eu un jour sur sept où il y avait cette sorte de suspension des rythmes. Et pour terminer, n'oubliez pas l'autodiscipline de détente. Accordez-vous de moments de relaxation. Vous êtes allongé sur le dos, vous êtes sur votre hamac, écoutez de la musique douce, faites-en un rituel. Notez-le sur un papier. Faites-le 6 jours sur 7, avec une durée minimum. Ne faites pas d'autodiscipline que vers le plus difficile. Adoptez aussi une autodiscipline vers le plus de paix et de détente. Cet équilibre yang, yin, est très important. C'est une vraie autodiscipline saine. Je me demande autant que je me donne. Et les deux vont vous apporter énormément de bien-être. Par rapport au bien-être, vous savez, si vous l'avez déjà eu, que dans la description au-dessous, vous me laissez votre mail et aussitôt, je vous envoie mes secrets d'un bien-être réussi pour une journée réussie. Allez, prenez soin de vous les amis. Au revoir.